Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 16 janvier 2018. Écoutez, j'ai commencé hier euh, un enregistrement, mais je n'ai pas pu le terminer. Donc, euh, je le fais ce matin, cet enregistrement-là. Euh, C'est sur euh, la boîte téléphonique de, du ministère de la Justice, du département des poursuites criminelles et pénales, euh, du Canada et euh, ça concerne les dossiers judiciaires dans lesquels j'ai été emprisonné le 12 décembre 2014. J'ai été libéré le 7 janvier 2015. J'ai été incarcéré sous le matricule SHE 03 49 59 14 pour avoir représenté la personnalité juridique Jacques Normandin 231-249-525. Donc, celui qui a été emprisonné, c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. C'est certain que, dans tous les documents, le gouvernement est obligé de mettre le nom de famille, le nom Normandin. Le juge Godbout a mis le nom Normandin à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine comme quoi il est le représentant autorisé de jean Normandin qui a un numéro d'assurance sociale, 231-249-525, c'est ce qui lui donne ses droits. Donc, s'il si n'y a pas de numéro d'assurance sociale, quelqu'un qui n'a pas de numéro d'assurance sociale n'a pas de droit. C'est quand même assez important de, de comprendre ça. Et... Euh, s'il n'y a pas de droit, bien automatiquement, comment voulez-vous qu'il puisse se défendre devant, euh, devant qui que ce soit? Vous comprenez? C'est quand même pas évident de dire euh, qu'on n'a pas de droit et qu'on on veut euh, que le gouvernement nous réclame de l'argent et qu'on veut se défendre en disant qu'il n'y a pas de loi. N Oubliez pas que le ministère de la Justice du Canada, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Canada, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec sont tous enregistrés. Sont tous enregistrés au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec et c'est Florent Gagné qui est le président de l'agence du revenu du Québec. Et euh, le ministre, il euh, n'y a plus de ministère du revenu au Québec. Et c'est René Martineau qui est en charge du registraire des entreprises et des biens non réclamés du Québec. René Martineau, c'est un avocat. Donc, je vais vous faire entendre ce qui a été dit hier, ce qui est enregistré. Et euh, on va voir exactement euh, euh, ce qui en est de toute cette fameuse enregistrement-là au ministère, et ça va être rendu public aujourd'hui. Et on commence... Donc, euh, je vais téléphoner euh, au 4... Euh, 1 855 750 24 Je crois que c'est un agent de recouvrement du fédéral. Mmh. Oui, euh, c'est en français, oui, hein? Oui, monsieur. Bon, euh, écoutez, à quel numéro on appelait? Euh, au 438-390-6246. 438-390. 6246. 4, 3, 8, 3, 9, c'est ça, j'ai eu un appel, là. je ne sais pas exactement, euh, c'est quoi au juste là, c'est, euh, euh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que vous avez au juste? Si, on parlait, ça fait à peu près quoi, ça fait 10 minutes, je vais vous dire toute l'information. Ok. On parlait ah. déjà, non? Ah, ok, ok, ça vaut que j'ai parlé, ok, ok, je suis d'accord. Oui, oui, oui, oui. Ok. Donc, euh, okay. Vous, êtes, vous êtes une agence de recouvrement? Oui. C'est la compagnie Partners. Oui, Partners Incredit. Incredit. Donc, vous êtes une compagnie de, de crédit, de recouvrement. Euh, qui est, vous êtes euh, mandaté... des de la du Canada. OK, donc vous êtes... Euh, Est-ce que je peux avoir le nom de la personne qui vous a mandaté? Des téléphones. Je vais vous donner les numéros de téléphone 514. Attendez un petit peu, ça ne sera pas long là. Mm -hmm. Donc c'est le, le 514 un... 283 283 2935 2935. Bon, je vous remercie beaucoup. Bienvenue monsieur. Bonjour. Donc, je vais appeler au 514-283-2935. La compagnie Partners euh, qui a téléphoné euh, pour un recouvrement. Donc, euh, je voudrais savoir euh, c'est quoi au juste, euh, quelle est la personne qui a mandaté euh, la compagnie, qui est en charge de mandater la compagnie Partners. qu'il en est de ça-là, c'est que moi, moi, les dossiers sont réglés euh, et les amendes ne peuvent pas être payées, tout simplement, et puis, euh, parce que les greffiers ont signé des documents. Et euh, sur le formulaire SJ 770 euh... Ah, OK, s'il vous plaît, je vais le prendre suite. 1-8-5-5. 8 6 1 0 1 3 3 Donc ce... OK, je vous remercie. Au wow. revoir. Donc c'est certain que je vais téléphoner au 1 8 5 5 8 6 1 0 1 3 3, il m'a pas fourni d'informations plus que ça. Donc euh, on va voir exactement euh, ce qu'il en est de de cette démarche-là, un recouvrement par la compagnie Partners. Je vous remercie. Vous avez atteint la National Fire Recovery Division de la Public Prosecution. des amendes du Service des poursuites pénales Canada. Pour poursuivre en français, composez le 2. Si votre appel concerne la réception d'une lettre provenant de l'Agence du revenu du Canada, composez le 1. Si votre appel concerne la réception d'une lettre ou d'un appel provenant d'une agence de recouvrement, composez le 2. Votre amende a été transférée à une agence de recouvrement, aucune entente de paiement ne peut être négociée avec notre service. Vous devez contacter l'Agence de recouvrement au numéro de téléphone indiqué sur la correspondance reçue. Merci. Oui. Service des poursuites pénales Canada. Pour poursuivre en français, composez le 2. Si votre appel concerne la réception d'une lettre provenant de l'Agence du revenu du Canada, Composez le 1. Si votre amende est payée en totalité, s'il vous plaît, nous acheminez le reçu de votre paiement par télécopieur au 514-283-9961. Une fois les vérifications faites auprès de la Cour, si le solde de votre amende a été acquitté, votre dossier sera fermé. Pour parler à un agent, composez le 0. Ah! <laughs> de recouvrement des amendes du Service des poursuites pénales du Canada n'est pas disponible. Au signal, veuillez dicter votre message. Une fois votre enregistrement terminé, appuyez sur le 1. c'est Jacques-Joseph Antoine-Pierre. C'est pour le dossier 455-73-000368-145. Et pour le dossier 455-73-000367-147, c'est aussi pour le dossier GS. 63 37 05. et pour le dossier 500-05-077010-054, ces deux derniers dossiers, euh, vous devez euh, vous avez euh, expédié euh, une cotisation arbitraire en recouvrement de 381 000 715 et 74 sous. Et euh, moi, je vous demande, étant donné qu'il n'y a pas de loi ici, sur la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3, article 1, dans la définition du mot « loi ». Euh, il n'y a pas de loi au Québec et le fédéral n'est pas autorisé légalement, légitimement et constitutionnellement à faire des recouvrements. Donc, étant donné que j'ai représenté la corporation 91-85-88-60 Québec Inc. au dossier judiciaire précité qui débute par 455, et euh, le notaire euh, M. Michael Gagnon de Revenu Québec a reconnu que cette corporation-là n'a jamais fonctionné. Euh, et euh, j'ai, comme représentant autorisé, en vertu de l'article 1 du Code civil et en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, j'ai été autorisé à représenter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 Euh, la corporation 91, 85, 88, 60 Québec Inc. Et la personnalité juridique normandin, 231, 249, 525, euh, sur le critère de reconnaissance RI, et aussi RTF sans doute. Donc, euh, je vous demanderai euh, de vérifier le formulaire SJ770, qui a été signé par les greffiers dans l'espace délinquant. Alors que j'ai refusé de signer euh, cette formule-là, et pour 91, 85, 88, 60... Québec Inc. et pour la personnalité juridique inanimée et intemporelle, Normandin 231-249-525, Alter Ego de Jacques 231-249-525. Euh, vous ne respectez ni les lois ni les jugements. Vous êtes en recouvrement alors que tous ces dossiers-là ont été débattus et euh, c'est l'avocat Guy Fontaine de Justice Canada qui était au dossier, et euh, le juge euh, Gaëtan Dumas, au dossier 460-36-000-240-143, a reconnu que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin euh, n'est pas avocat, n'a pas le droit de représenter Jacques Normandin, et euh, automatiquement, euh, ça, ça s'est terminé là, il n'y a pas eu euh, euh, aucun débat de la part de M. Guy Fontaine et de l'avocate Madame Mylène Brisebois, qui se trouvait à être en, à, à la cour cette journée-là, à la cour supérieure, devant le juge Gaétan Dumas. Donc, je vous demanderai avant tout, avant tout, de tout simplement aller sur la sûreté euh, du directeur de l'État civil, sur la fameuse sûreté, euh, numéro d'inscription, c'est 11-951-04-149-844. Euh, et euh, sur le talon, il y a de l'argent suffisamment pour payer le document à question. J'ai quelqu'un, présentement, qui a payé ses frais euh, de scolarité de 27 000 par cette fameuse sûreté-là. Appuyez sur le 2 pour effacer et enregistrer de nouveau... Appuyez sur le 3. Pour poursuivre l'enregistrement à partir de l'endroit où vous vous étiez arrêté, appuyez sur le 4. Au signal, veuillez poursuivre l'enregistrement. Une fois votre enregistrement terminé, appuyez sur le 1. Donc, euh, écoutez, je crois que je vous ai donné suffisamment d'informations. Euh, vous savez que euh, la, la, cette fameuse démarche en recouvrement euh, a été réglée à la cour. Je ne suis pas délinquant, ils le savent, les greffiers ont signé et j'ai dit à la juge Beauchaine, Julie Beauchaine, devant les deux avocats, celui, celle de Revenu Québec, euh, Madame euh, Brisebois, Mylène euh, Brisebois ou Boisvert, quelque chose comme ça, et Maître euh, Guy Fontaine, je leur ai dit que jamais plus je ne signerai quoi que ce soit, puisque euh, la Cour, les avocats et les membres du Barreau du Québec, tous les membres du Barreau du Québec, sans exception, ne respecte ni les lois, ni les jugements. J'ai eu des jugements rendus en ma faveur en Cour municipale de Montréal, en Cour du Québec, en Cour supérieure, pour forcer euh, le respect et l'application de l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et rien de ça n'est respecté. Absolument rien. Donc, je ne signe rien. Je Vous êtes actuellement enregistré, et cet enregistrement-là va être public, Ça va être rendu public. Et je vous demande, avant quoi que ce soit, étant donné que l'impôt, c'est du vol, c'est de l'extorsion, par rapport à tous les programmes d'évitement fiscal, d'évasion fiscale, tous les programmes de crédit d'impôt, tous les programmes de subvention particulière qui donnent l'argent, et euh, en, en vertu aussi de tout l'argent que vous donnez aux gens qui rentrent ici au Canada sans passeport, sans visa et euh, vous êtes en train de détruire les églises, les écoles pour laisser la place à des gens qui ne sont pas d'origine ici. Et euh, pour moi, c'est inacceptable. Euh, J'ai gagné un recouvrement euh, par le recours collectif contre le ministère de l'Avenue du Québec cette année. Donc, euh, les gens en question ont reçu par l'huissier, euh, dont Mme Diane Leboutier, euh, les fameux dossiers en question dans lesquels ils ont refusé de se défendre sur toutes les infractions qu'on leur a reprochées. Et euh, je demande tout simplement euh, au ministère de la Justice du Québec, au ministère de la Justice du Canada euh, d'accepter la proposition, étant donné qu'il n'y a pas de loi fiscale, de taxer 2 en monnaie euh, agio, donc en monnaie intérêt, si vous voulez, monnaie avec trait d'union intérêt, euh, tout, euh, 2 sur toutes les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements et de supprimer complètement l'impôt sur le revenu au Québec comme ailleurs au Canada. Euh, on est rendu là, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a seulement les pauvres et la classe moyenne et ça fait vivre les juges et les avocats, point final, alors que les gens qui font de l'argent... Euh, sont tout simplement exemptés par les paradis fiscaux, par euh, l'évasion fiscale, par les comptes offshore, euh, par les fiducies, par des fondations. Tout ce que les gens riches peuvent se permettre et s'autoriser parce qu'ils ont les moyens de le faire, les pauvres ne peuvent pas le, le faire. Votre message. Si vous êtes satisfait de votre message, appuyez sur le 1. Pour, entendre, pour envoyer votre message en mode de transmission normale, appuyez sur le 1. Pour envoyer votre message en mode de transmission urgente, appuyez sur le 2. Merci. Votre message a été envoyé. Au revoir. Donc, euh, vous avez entendu ce qui est enregistré euh, sur la boîte téléphonique euh, du département des poursuites criminelles et pénales de Justice Canada. Écoutez, euh, la compagnie Partners... Euh, son euh, propriétaire, c'est M. Henri Touche. Euh, il est sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Je vais vous donner quand même euh, les informations, parce que ça, c'est tellement important euh, de savoir euh, qu'est-ce qui se passe dans ce fameux document-là. Euh, attendez un petit peu. Je vais aller vous chercher ça, c'est sur mon dossier ici. Euh, donc Donc OK Donc OK, c'est le département de la perception des amendes de justice Canada au 514 283 9961. Partners and Credit Incorporé. Okay. C'est une entreprise privée. Euh, et c'est l'avocat maître Henri Tulch, au bureau 406 euh, de l'adresse 1117 rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Et euh, M. Euh, Harvey Tulch, euh, c'est un avocat du barreau du Québec. Leur, euh, ils sont enregistrés. Au bureau du registraire des entreprises qui appartient à Revenu Québec, au bureau, au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, donc du président Florent Gagné, qui se trouve être le président. Et c'est tout enregistré au bureau du registraire des entreprises sous le numéro 11, qui est une personne morale, 60-95-49-63. Le numéro, euh, ici à Montréal, pour Harvey euh, Tulch, c'est 514-849-1289. N'oubliez pas que j'ai été emprisonné, moi, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, sans nom de famille, euh, donc le baptisé. J'ai été emprisonné le 12 décembre 2014 euh, et euh, j'ai euh, été libéré le 7 janvier 2015. Euh, J'ai emprisonné euh, à Sherbrooke sous la matricule she 03 49 59 14 euh, Ces gens-là m'ont emprisonné pour la corporation euh, 91, 85, 88, 60 Québec Inc. qui n'a jamais fonctionné. Euh, je n'ai jamais eu le droit à un compte bancaire pour cette corporation-là. Euh, la Cour a accepté le compte bancaire de Jacques Normandin à la Caisse Populaire de Cowansville, Brom, Missisquoi, au transit 90027, euh, numéro euh, de la succursale 815, au numéro de compte 038-139. Et euh, ils ont accepté que ce compte-là soit autant une compte pour un compte bancaire pour une corporation que pour la personnalité juridique euh, Jacques Normandin et ça, ces noms-là, ces gens-là ces individus-là, ces, individus ces personnes-là autant moral que la personne physique c'est inanimé et intemporel c'est écrit dans la loi, c'est écrit partout donc euh, j'ai tout ça, j'ai toutes les preuves de ça et là, ben, j'ai été emprisonné alors que euh, l'avocat euh, Monsieur Michael Gagnon, qui est notaire à l'Agence du revenu du Québec, m'a expédié en 2017 une lettre reconnaissant que la corporation 91-85-88-60, qui a été ouverte au registre des entreprises de revenu Québec par Jacques-Antoine Normandin, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale, mais qui porte quand même le nom de Normandin, et euh, alors que c'est pas Jacques Normandin qui a un numéro d'assurance sociale qui se trouve à avoir euh, euh, ouvert cette corporation-là vous savez une chose, c'est que aussitôt qu'il ajoute Normandin il euh, n'y a plus de vie au prénom, le prénom devient un nom de famille et le nom de famille c'est un surnom en vertu de l'enregistrement de déclaration de naissance vivante euh, du ministère de la santé et des services sociaux du Québec sur la formule D, numéro 149-844. Donc, aussitôt qu'un nom de famille, qu'on appelle un surnom, automatiquement, il n'y a pas de vie. Ça devient une conception juridique. Tout ce qui est conception juridique n'a pas de vie. Et euh, votre nom de famille... Partout en Amérique du Nord est né le 23 août 1794 par la loi 6 du fructidor de l'an 2 du 23 août 1794. Et ce nom-là est devenu in, euh, tout simplement euh, euh, inaltérable, si vous voulez. Il est intemporel, Il est euh, donc il représente quelque chose d'inanimé. Et euh, vous savez que l'article 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1991 euh, stipule que nous sommes des choses qui se déplacent comme des animaux. Donc nous sommes la propriété intellectuelle du gouvernement et ça, ça a été déclaré par Pierre-André Paré euh, dans le journal des débats de 1996 à l'Assemblée nationale du Québec, qui est complètement inconstitutionnel, illégitime, illégal et qui est enregistré aussi au bureau du des entreprises et des biens non réclamés de l'Agence du revenu du Québec. Ils l'ont enregistré, puis vous allez voir qu'ils disent que l'Assemblée nationale, dans le document d'enregistrement, a été créée en 1867, ce qui est complètement faux. On n'arrête pas de nous tromper, de nous, de nous mentir, et c'est seulement les juges et les avocats, il ne faut pas blâmer les politiciens là-dessus. Là. C'est les juges, les avocats, c'est seulement les membres du barreau du Québec, le le doit être supprimé, aboli ici, ces gens-là qui sont à la direction du barreau, tous les bâtonniers devraient être emprisonnés, c'est là qu'est tout le mal au Canada. Donc, n'oubliez euh, pas une chose, c'est que euh, nous ne sommes pas, nous, nous sommes ni des animaux, euh, ni des humains, pour le gouvernement, nous sommes des choses. Et une chose, c'est inanimée. Elle se déplace comme des animaux. Donc, on est une chose comme une voiture, comme un avion, comme un bateau, euh, comme, une, comme un bicycle, une bicyclette, ou peu importe. Mais euh, c'est ça, nous sommes des meubles vifs. Alors qu'une voiture, ce n'est pas vivant. Un bateau, c'est pas vivant. Ils disent bien l'article 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1991, que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Alors qu'une voiture, ce n'est pas vivant, c'est des voleurs. Vous êtes endetté de 171% de vos revenus, chaque famille ici au Canada, et ça c'est seulement par les membres du Barreau du Québec, tous les juges et les avocats qui sortent du Barreau du Québec depuis 1966. Puis même on peut dire depuis 1964, depuis Jean Lessage et tout ça, parce que le ministère de la Justice du Québec a été créé en 1964. Et tout le mal au Québec, pour tout le Canada, a commencé par Jean Lessage, « Maître chez nous ». Ça a commencé là, et ensuite de ça, tout a déboulé. C'est des bandits qui nous administrent ici. Donc ça va être rendu public euh, le plus tôt possible, et euh, j'ai euh, d'autres euh, enregistrements à vous apporter prochainement. Bonne journée, Dieu vous protège, priez pour moi, priez pour vous, pour, priez pour vos enfants. Nous sommes des chrétiens ici, euh, d'origine par nos ancêtres et nos traditions. Respectez ça. Merci et bonne journée.